Bon, je me suis informée, puis j'ai vu que c'était mieux d'écrire une lettre de mise en demeure avant. Sauf que là, je suis vraiment fâchée. Parce que ma poursuite est de moins de 15 000 je dois poursuivre directement le commerçant à la Cour des petites créances. Alors, j'ai créé un dossier, euh, je suis allée le déposer et j'ai payé les frais, mais j'attends toujours.